On n'est pas bon. Euh, re... bah, C'est ce que j'ai dit la dernière fois que j'aurais dû mettre un petit coup de pompe. La, la fin fois. elle est rigolote, elle va vite, sympa. and <laughs> Yeah. <rire> oh en finesse hein Tout en finesse <rire> Bien joué It okay. is des gens intelligents et raisonnables. <rire> ben je crois j'ai pas suivi mes trajectoires je suis vraiment allé, mais alors j'ai hein. J'ai rallongé, j'ai fait un truc, mais alors. Hein. j'avais oublié celui-là Fait bah, peur. Ah ils ont fermé ah, On remonte par, par celle-là Tu veux remonter par laquelle